je dirais que c'est un livre sur une errance euh, une certaine façon d'être au monde ça a mis pour moi ça a mis très longtemps à devenir un roman parce que plutôt que de m'emparer d'un sujet d'une histoire d'un scénario moi je, je commence d'abord par écrire écrire pour écrire euh, ça a commencé avec un miroir en buée voilà un portrait de soi dans un miroir en buée et puis après ça a été suivi par un homme qui peint sa maison avec un tout petit pinceau et une fois que j'avais écrit ces textes et que j'avais ces motifs-là, j'ai pu, pu me questionner sur ce qu'ils racontent en eux-mêmes. Alors, je me suis dit, tiens, je suis face à un narrateur qui ne sait pas très bien quoi faire de cette vie. C'était déjà le cas d'Anfief. Donc, je voyais une forme de continuité. Euh, tiens, je suis auprès d'un narrateur qui fait un portrait de lui dans un miroir embué. Ça me raconte quelque chose d'une opacité à soi. Et, et c'est tout ce qui est à la fois euh, ce qui m'anime dans l'écriture, mais qui me tourmente aussi beaucoup, c'est que je navigue à vue sans vraiment savoir ce que je vais raconter avec ça. Mais tôt ou tard, souvent tard, il y a euh, quelque chose qui se dégage et je finis par comprendre le livre que j'ai envie d'écrire avec. Alors, euh, alors, vivance, ça a très vite euh, pris, euh, pris la tournure d'un rapport à l'existence, d'une façon d'être au monde il euh, y a un passage du livre avec une petite fille qui, qui rappelle à son grand-père que la vie elle est aussi dans les petites hirondelles en train de, en train de, de picorer des miettes et, et, et ça c'était des motifs que j'avais qui me questionnaient sur la nature de ce livre donc même encore aujourd'hui il m'arrive de me demander qu'est-ce que c'est que ce livre euh, je sais qu'il il, il, il est écrit d'une façon c'est très du sous-texte c'est très sous-jacent je ne suis pas dans des effets de scénario rocambolesque euh, voilà, je suis dans quelque chose de très flottant, euh, une littérature à motifs, c'est ce que j'essaye de, de développer, euh, qui ne dicte pas son propre sens de lecture et qui permettrait au lecteur de vraiment pérégriner par lui-même dans le texte, aussi bien que le narrateur pérégrine. Donc voilà, dans ce texte, effectivement, ce narrateur va, va se retrouver euh, euh, à laisser l'univers décider pour lui, jusqu'à une proposition ultime que lui fait euh, l'univers, qui va vraiment questionner, euh, ce rapport-là euh, à l'existence. Effectivement, parfois, il m'arrive de pitcher le livre en disant c'est l'histoire d'un mec qui cherche son chat, jusqu'à oublier qu'il le cherche, euh, parce que tout à coup, la vie entre. Euh, et la vivance euh, surgit. Et, euh, et il se laisse aller à ça. Effectivement, il n'a pas un but, il n'y a, a pas un objectif précis à ça, si ce n'est euh, d'être pleinement dans l'instant, auprès de soi et de ses sensations. Euh, et... Euh, et euh, et finalement, il décide même pas de, de partir. C'est quelqu'un qui, qui se raconte la vie qu'il croit que lui a. Et qui lui raconte cette vie-là. Et ça sonne chez le narrateur comme quelque chose de désirable parce que lui, finalement, n'a plus de désir. Euh, il n'a pas d'idée. Peindre sa maison avec un petit pinceau, c'est manifestement qu'il ne se pas ce qu'il va faire après. Donc, euh, il a besoin que ça dure longtemps. Euh, et là, tout à coup, on lui propose quelque chose. Euh, on le confond avec quelque chose qu'il n'est pas mais que tout à coup, il se, il se propose de devenir. Je n'ai pas de réflexion en amont, méta, sur j'ai fait un livre de, qui, a, voilà, qui est comme il est, et donc il serait nécessaire que je fasse autre chose. Pour moi, ces deux livres, se ressemblent beaucoup, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, sur le, sur le, dans le schéma narratif, euh, dans, le, dans le décor, euh, dans le dispositif, on est effectivement dans quelque chose de très différent, dans le sens où j'ai écrit un premier roman statique, et là, j'ai écrit un roman itinérant mais qui commence par du statique. Pour moi, cette continuité, elle est que, bah, justement, il y a comme un sas tout le début. J'ai divisé le livre en trois parties, plaine, vallon et montagne. Euh, pour ceux qui aiment le vélo, c'est les trois grands types d'étapes qu'il peut y avoir euh, sur un grand tour. Euh, les étapes de plaine, les étapes de vallon, les étapes de montagne. Et la plaine, effectivement, au début, on est sur quelque chose de très monotone, très monocorde, assez plat. Euh, J'avais besoin d'installer mon narrateur dans cette platitude-là, parce que je savais... Euh, y a, Enfin, très tôt, j'ai quand même su que je voulais faire ce roman itinérant, parce qu'il se trouve que moi-même, je pratique le voyage à vélo, et que euh, je savais qu'il y avait énormément de choses à raconter avec ça. Mais à chaque fois, ça a été très parasite pour moi d'imaginer qu'il fallait que je, le, que je lui trouve une raison logique de monter sur ce vélo. Donc euh, c'est là qu'on commence à rentrer dans des considérations de alors qui est-il, pour quelles raisons, et donc le faire comprendre. Moi, j'avais plutôt dans l'idée de le faire ressentir. Donc pour ça, j'avais besoin d'installer mon narrateur dans quelque chose de, de, de profond, où on sent qu'il est profondément ancré dans cette réalité-là, très statique, euh, énormément d'ennuis, euh, et peu de perspectives, et surtout très peu d'idées. Et, euh, et euh, Je savais vouloir faire cette itinérance, euh, je savais ça, mais voilà, tout le questionnement, c'était comment je l'installe dans quelque chose qui, qui va faire que ça a du sens de partir mais c'est pour ça que ça a été beaucoup de tourments et très compliqué à mettre en place, parce que je je, je l'ai jamais vraiment pensé en amont. Et comme j'avais aussi cette rencontre avec ce personnage de Noël, que je savais vouloir écrire, bah c'est là que très vite s'est se, se, imposé le schéma euh, avec euh, les deux étages. Donc on a effectivement cette rencontre qui a un peu filé le long du roman, et tout le reste un peu en flashback, qui sont pas toujours dans l'ordre dans chronologique d'ailleurs. Et ça me permettait, moi, de jouer sur des effets de résonance et de miroir, qui, justement, vont dans le sens de ce que je cherche à développer dans l'écriture, euh, cette implicite, cette évocation. Euh, mais effectivement, euh, ça implique d'étirer beaucoup euh, la narration et, euh, et de venir convoquer des éléments qui racontent l'histoire par eux-mêmes. Et ça, c'est le plus compliqué. Quand, quand, euh, quand il peint sa maison et qu'il parle de son escabeau qui est bancal selon là où on le pose, euh, je fais l'économie de la phrase où il dirait « Il en va de même comme pour moi, selon l'environnement dans lequel je suis. Je... » Mais effectivement, je me sers de cet escabeau comme un motif, et, et c'est là que je compte beaucoup sur mon lecteur aussi, pour venir capter ça, même si c'est quand même à moi de lui présenter la chose, de manière à ce qu'elle soit palpable. Qu soit... Pendant l'écriture de Vivance, j'ai quasiment pas lu de littérature. Euh, j'ai lu pas mal de mangas, euh, des trucs très épiques, des trucs hyper éloignés de ce que je faisais, je veux dire là où il y avait beaucoup d'action, beaucoup de drama, beaucoup, alors que moi je cherche beaucoup à faire euh, l'économie de ça. Euh, bon, il se passe des choses dans Vivance quand même où même moi j'étais quand même à la limite de me dire oh, trop d'action, trop de drama, c'est pas pour moi. Enfin, c'est pas c'est pas ce que j'aime investir, j'aime être voilà dans ces choses beaucoup plus flottantes. Euh, et, euh, et effectivement, je, je, je peux être assez parasité euh, par les écritures quand quand j'écris moi-même et, et et puis aussi, il y a cette, cette relation que j'ai à l'écriture qui va beaucoup chercher au niveau des sensations, au niveau du corps. Euh, et j'arrive pas à faire autrement que me faire confiance en fait. Il y a une montée d'un col à vélo. Euh, bon ben, bah, je suis allé grimper une montagne. Et puis euh, je l'ai senti cette souffrance-là euh, monter en étant lesté, cette longueur, cette lenteur, cette méditation qui vient s'imposer comme ça. Euh, et euh, et, euh, et c'est ce qui est a de plus précieux pour moi comme matériau pour l'écriture, très clairement. Effectivement, le côté apprentissage, roman picaresque, ça serait quelque chose de plutôt intériorisé, parce que je l'ai constaté sur la fin, et j'ai eu peur de deux écueils. moi. J'ai eu peur d'être dans un schéma narratif euh, de la résolution. C'était quelque chose que, dont, dont j'avais très peur, le côté, euh, bon, bah, le mec, il est comme ça, il fait son voyage éthique et puis ça va mieux. Tu vois euh, même si ça arrive, hein, <rire> et ça reste réel, alors pourquoi pas... Euh, de ne pas le raconter. Et le deuxième écueil, ça aurait été le morceau de Bravo. Le côté où, en fin de compte, ça peut être sans fin, ton truc. Et puis, tu peux raconter des anecdotes à l'envie. Euh, moi, qui ai beaucoup voyagé à vélo, des anecdotes que j'aurais pu raconter dans Vivance, il y en a plein que j'ai pas mis qui auraient eu leur place. Hein. Euh, donc euh, Et puis, après, les anecdotes qu'il y a dans le livre, elles sont toutes romancées. Ça ne s'est jamais vraiment passé comme ça, ou parfois euh, presque. Quoi. Maintenant, il y, a, voilà, il, y a, il y a cette dimension dans laquelle j'ai pu être touché par des textes, euh, notamment Siddhartha, de Hermann Hesse euh, qui a cette façon d'être dans un... Souvent, je l'oppose un peu à l'alchimiste, euh, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension dans laquelle, dans Siddhartha, on n'est pas tant dans un rapport de compréhension, sinon de sensation, et que c'est finalement la somme des expériences, et qu'on est face à un personnage qui, qui va d'éthique en éthique, jusqu'à presque les adopter toutes pour avoir une vision du monde complète, sans vraiment faire, faire des choix, sans vraiment avoir un parti pris, sans juger, euh, chacune de ses euh, dispositions à être au monde. Et, et ça, je pense que, sans l'avoir mobilisé de manière consciente, je pense que quelque part, euh, c'est quelque chose que, dont j'ai été, dont été très, très frappé, que j'ai intériorisé et qui euh, a trouvé matière à, à, à surgir ici. Donc, ouais, un rapport beaucoup plus à la sensation plutôt qu'à la compréhension. Et je crois que j'aurais dans l'idée de faire une littérature qui sera, qui sera toujours dans ce dans ce juron là quoi